Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés qui l'habitent et qui, du haut de sa miséricorde, nous envoie en permanence de bons esprits pour nous assister, <coughs> bons esprits qui n'ont besoin de nous que notre effort pour élever nos pensées, par l'étude, par les prières, par la pratique du bien, pour que nous puissions nous rapprocher un peu plus de leur niveau de vibration et ainsi mieux percevoir leur inspiration, leur, leur intuition, ce qui nous aidera à accomplir les missions que nous nous sommes promis de réaliser dans cette incarnation et à surmonter les obstacles et les difficultés naturelles de la vie. Donc nous remercions Dieu et tous ses esprits pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui dans ce but d'études, de partage, de vibrations. Que cela puisse nous être utile, nous aider à notre évolution morale et que cela puisse également être utile aux esprits qui pourraient assister à ce cours avec nous ce matin. Voilà. Donc, nous avons vu... Euh, on recommence le cours depuis le début, hein, donc euh, module 1, euh, numéro 1, le contexte historique euh, du 19e siècle en Europe. Et donc... Euh, le, le support euh, le voici hein, donc euh, le but ben, c'est d'essayer de, de comprendre ça fait déjà quand même 160 ans hein, même un peu plus hein, que euh, le livre des esprits a été publié et donc c'était un contexte euh, qui a pas mal changé euh, entre l'époque et aujourd'hui donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu hein en France et puis aussi euh, en Europe, euh, voir aussi quels ont été les changements qui se sont produits euh, à ce moment-là et un peu avant, hein, pour, euh, qui, ont, qui ont facilité, qui ont préparé entre guillemets le terrain pour que euh, Kardec euh, ne soit pas brûlé sur un bûcher, hein, pour que la liberté d'expression puisse euh, acquérir euh, le degré nécessaire pour euh, divulguer ce genre d'idées. Voilà. Donc, le 19e siècle en général, donc 19e, c'est donc euh, entre 1800 et 1899 ou entre 1801 et, et 1900, je ne sais pas exactement si l'année 1800 fait partie du 18e ou du 19e. Euh, donc, euh, fait suite à... Le, le gros événement qu'il y a eu en France, c'était la Révolution française en 1789. Hein, donc, c'était 11 ans avant, c'était encore le 18e, mais 11 ans avant le 19e. Et le 19e siècle, ce qui le caractérise, hein, c'est euh, le siècle des lumières, comme on dit. Hein, donc, les lumières, euh, pas seulement l'éclairage public qui commençait à être installé dans les rues euh, des grandes villes, hein, parce que c'est effectivement à cette époque-là qu'il y a eu les, le premier éclairage euh, public euh, avec du gaz mais aussi les lumières dans le sens euh, de des, des, la science hein, qui a progressé, la philosophie qui a progressé. Donc, il y a cette vague de liberté qui s'est installée. Hein. Il y a eu la Révolution américaine aussi au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Ensuite, euh, eh bien, cette Révolution américaine a un peu inspiré d'autres pays. Hein. Donc, il y a eu la Révolution française et dans, dans différents autres pays euh, d'Europe. Euh, et donc, c'est ce, ce, ces libertés qui ont été conquises par la Révolution qui ont euh, conduit tous les pays donc, vers de précieuses réformes euh, qui ont été d'une grande utilité. Alors, ça ne s'est pas fait du premier coup. Je, je vous ai déjà dit sans doute qu'en ben, en France, entre 1789 1789, et euh, un siècle plus tard, en gros, il y a eu une succession de sept ou huit régimes différents. Hein. Il y a eu la Révolution française avec euh, la, la Première République, qui était assez sanglante, quoi, parce que c'était les, les révolutionnaires qui tenaient le pouvoir. Ensuite, euh, il y a Napoléon qui, qui, qui est venu et puis qui, qui s'est fait couronner empereur, en 1804 d'ailleurs, hein, la même année où Kardec est né et donc euh, qui euh, s'est laissé déborder un peu par son, ses ambitions et la grande armée et tout ça, euh, qui a occasionné sa perte euh, une, une dizaine d'années plus tard, vers hein, 1815, où il est parti à Sainte-Hélène. Ensuite, ben, il y a eu la restauration, donc ce sont les, les rois, quelque part, les descendants de Louis XVI euh, qui, qui sont revenus, hein. Ensuite, il y a eu une autre révolution euh, pour, euh, en 1848. Je, je résume, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. En 1848, il y a eu la, la Deuxième République. Ensuite, euh, Napoléon III, qui a été élu président de la République, quand son mandat se terminait, eh ben, il a fait un coup d'État. Et donc, euh, il lui aussi, euh, c'était ce qu'on appelle le Second Empire, hein, après le Premier Empire qui était de Napoléon Ier. Et donc, ce second empire, c'était entre 1850 et 1870. Et donc, c'est ce régime-là, en fait, qui était en vigueur euh, ben, au moment de, des tables tournantes hein, qui, qui ont commencé à, dans, dans ces années 1850 jusqu'à euh, la mort de Kardec en 1869. Hein, c'était donc le second empire. Et ensuite, il y a eu euh, la guerre contre les Prussiens, d'accord, la chute euh, du, de l'empire et euh, le, le départ de la Troisième République. Mais ce n'était pas fini, hein, mais ça, ça, euh, toutes ces... le XIXe siècle, c'était un, un siècle aussi avec beaucoup de révolutions, hein, comme vous pouvez le voir. Aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en soulèvement et en insurrection, guerre civile, parfois victorieuse, parfois écrasée. Ces révolutions ont pour point commun le fait, fait d'être presque toutes dirigées contre l'ordre établi presque toutes faites en faveur de la liberté de la démocratie politique ou sociale de l'indépendance ou de l'unité nationale et donc c'est là que vous voyez que ben, toutes ces révolutions c'était pourquoi ben c'était euh, je dirais le liberté égalité fraternité le dit hein, c'était euh, les gens avaient avant tout soif de liberté d'accord C'est la lutte comme dit beaucoup Léon Denis, hein, dans, notamment dans socialisme et spiritisme, qui, qui, qui résume excellemment bien aussi ces questions, euh, entre l'autorité et la liberté. L'autorité des régimes, euh, de, alors on ne parlait pas de dictature encore à l'époque, mais c'était les rois hein, qui avaient tout pouvoir avec les classes, euh, les luttes des classes et tout ça. Euh, il y avait les nobles, il y avait les euh, le, le tiers état, il y avait euh, après la, la masse du peuple, etc. Hein. Euh, donc, euh, il y avait. L'esclavage, on n'en parlait pas tellement, euh, en, du moins en métropole, hein, c'était dans les colonies. Aux États-Unis aussi, il y a eu l'abolition de l'esclavage, hein, mais ça s'est fait même un peu après, d'ailleurs, au XIXe siècle. Donc, c'est la lutte de, de, de, de, entre l'autorité et la liberté. Et les rois, ils étaient associés au sacerdoce, hein, aux, aux responsables religieux qui eux aussi avaient euh, uti et utilisent, hein, d'ailleurs toujours, la religion comme instrument de domination des masses, hein, avec le spectre de Satan pour leur faire peur et de dire « venez dans les églises, payez la dîme et faites sagement ce qu'on vous dit de faire hein. ». Donc, euh, la, des, des, des questions tout à fait matérielles. Hein. Euh, donc qui s'était associé en fait à ces pouvoirs autoritaires en place hein, au roi en, en, en l'occurrence voire même aux empereurs hein, pour, euh, ben, pour les deux se, se mettaient d'accord pour partager leur autorité et éviter qu'il y ait un conflit euh, de autorité contre autorité vous voyez c'est vraiment le, le, la lutte c'est autorité contre liberté donc aujourd'hui, bon, on se plaint souvent qu'on n'est pas libre ou ou ça, mais bon, si on avait vécu à l'époque, euh, ça aurait été bien différent. Hein. On a quand même euh, conquis pas mal de liberté dans l'intervalle. Il suffit d'ailleurs aujourd'hui de regarder un peu autour de nous. Euh, la liberté des femmes dans certains pays comme l'Afghanistan ou l'Iran ou autres est quand même encore tout à fait relative, hein, voire nulle. Donc, euh, c'est Quand vous regardez d'ailleurs euh, tous toutes les conflits qu'il y a, par exemple, le conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est toujours encore un conflit entre l'autorité et la liberté. Hein? L'autorité du système euh, despotique euh, de, de, de russe hein, avec euh, des, une classe dirigeante qui a tout pouvoir et qui manipule les masses, qui contrôle euh, le, le, le pouvoir. Il n'y a pas l'indépendance des pouvoirs comme chez nous. Hein? ils contrôlent la presse, ils contrôlent tout, hein, contre la liberté euh, que les vers laquelle les Ukrainiens se dirigeaient, hein, en rentrant, en voulant demander l'adhésion à, à l'Europe et ce, ce, ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas ben, C'est exactement ça, c'est encore et toujours, alors ce n'est pas aussi simple que ça, mais à la base, c'est la lutte entre l'autorité et euh, la liberté. Hein, donc, euh, nous, on en est sortis, ça a mis encore une fois un siècle hein, au 18e siècle après la Révolution française pour qu'on arrive à un régime à peu près stable. Et là, vous imaginez un peu ces pays qui sont encore dans des systèmes autoritaires. Il faut juste espérer que ça ne mettra pas pour eux un siècle en plus à partir d'aujourd'hui. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça, ça peut être plus court, mais ça peut aussi être plus long parce qu'on se rend compte que euh, autant euh, ben, avec la Révolution française, ça avait relativement bien marché, autant ben, ces, ces pouvoirs autoritaires en place euh, ont appris les leçons et savent aujourd'hui faire ce qu'il faut euh, pour renforcer leur position, pour se défendre, hein, aussi bien, comme j'en je ai, ai déjà parlé au niveau de la presse, hein, de, de, que euh, au niveau de, euh, par exemple, euh, en Russie, les agents de sécurité euh, qui assurent la sécurité présidentielle et tout ça, ils sont payés deux ou trois fois plus le commun des mortels. Donc, euh, ils, ils, ils se font attraper par l'argent pour être fidèles à leur boulot de, de, de, de préserver les instances dirigeantes. Voilà, Ce sont des exemples, mais il y en a beaucoup. Euh, tout, tous les pouvoirs autoritaires, aujourd'hui, sont plus fortement enracinés. On voit ben, qu'est-ce qui se passe en Chine, c'est aussi quelque part en pouvoir autoritaire. Le, le Parti communiste, le président, ils ont tout pouvoir. Et puis les gens, bon, ben, ils sont là on leur donne l'illusion de la liberté par la consommation et tout ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment libres On a vu que là, il y a quand même eu un peu de soulèvement à cause de, des restrictions liées à la pandémie. Et donc, du coup, ben voilà, en fait, la, la politique zéro Covid, elle a permis à la Chine d'avoir jusqu'à présent beaucoup moins de... de de morts, euh, de décès liés au Covid, mais à quel prix quoi un, un prix de privation de liberté euh, euh, que le peuple ne supporte plus. On voit même chez nous, on a aussi eu euh, quelques privations de liberté hein, euh, qu enfin qu'on peut considérer comme ça, hein. même si c'était présenté comme étant euh, « il ben, faut respecter les personnes fragiles, euh, le fait d'avoir un masque, c'est pour vous protéger vous, mais c'est aussi pour protéger les autres, etc. » Il y a quand même eu hein, le, un petit peu le « fait aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous euh, », derrière tout ça, pour essayer de, de, de faire passer ces mesures qui nous privaient de la liberté. Euh, voilà, donc résultat, aujourd'hui en Chine, voilà, ils ont à peine, ils ont un peu ouvert les robinets, euh, hop, il y a déjà euh, ça se les, les morts, ce chiffre en dizaines de milliers. Donc, ce ne sont pas des questions simples. Hein, et le 18e siècle, 19e siècle, <rire> c'était vraiment un siècle… Euh, de, de, comment dire, où, où toutes ces choses-là se, se, se découvraient. Hein. Je ne sais pas quel a été… Alors, je pense que les premiers pays avec des régimes vraiment démocratiques, c'était la Suisse ou le Danemark, ou quelque chose comme ça. Mais bon, les États-Unis, c'était donc en 1780, la France. Et encore, vous avez eu la guerre entre les nordistes et les sudistes. Il y a eu plein de choses aussi aux États-Unis. Hein. Et en France, comme je vous ai dit, ça s'est pas fait, ça a mis plus d'un siècle pour qu'on arrive à un régime à peu près stable de la Troisième République, donc où on pouvait commencer à parler de démocratie politique ou sociale avec l'indépendance des pouvoirs hein, et aussi l'indépendance ou l'unité nationale, hein, c'est-à-dire l'indépendance... Euh, ça s'est encore venu par après, hein, au niveau des colonies, par exemple, hein, ben, l'indépendance de, de, de, de l'Afrique du Nord par rapport à la France, mais c'était qu'en 1960, hein, c'est pas vieux. Hein, ou l'unité nationale, euh, ben, c'est euh, les, les États-Unis ou la Suisse, hein, c'est en fait une fédération, ou le Brésil, hein, c'est une, une union de différents États euh, autour euh, de, de, de cette unité nationale. Voilà. Et donc, ben c'est justement à ce 18e siècle que, comme nous le dit Emmanuel, les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa profonde magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs. Donc, Emmanuel, il parle de ça dans un livre qui s'appelle « Vers la lumière ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Oui, Vers la lumière », c'est un livre qui… Euh, qui est très intéressant sur le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il décrit vraiment euh, ben, comment, hein, parce que là il dit que Jésus, qu'est-ce qu que Jésus vient faire là-dedans euh, Jésus, il est plus ou moins considéré comme le gouverneur de la Terre. Hein, C'est lui, dans le monde des esprits, qui dirige, euh, enfin, qui coordonne tous ces événements qui ont lieu euh, sur notre planète d'accord que ce soit ceux qui se réincarnent pour venir donner des révélations hein, comme lui-même est venu il y a 2000 ans comme Mahomet est venu entre temps comme euh, tous les autres hein, Krishna euh, grandit et voilà on en parle hein, d'autres hein, sont des équipes qui ce sont des esprits qui font partie des mêmes équipes et qui viennent de temps en temps sur la terre pour nous aider à avancer d'accord euh, et donc, euh, c'est comment dire, l'arrivée du spiritisme s'est faite premièrement par une invasion. Un, on le verra un peu plus tard, hein, un, par une invasion de phénomènes hein, comme Asheville, les tables tournantes, hein, donc les phénomènes qui, les personnes, les observateurs sérieux qui voyaient qu'il n'y avait pas de triche et qui euh, n'avaient pas d'a priori ou de blocage conceptuel ou perceptuel. Donc euh, ben, déduisait assez rapidement ben, que, que les phénomènes étaient créés par des esprits, donc qu'il y a un monde des esprits, etc. Donc ça, ça a ouvert la porte à ce travail qu'a fait Kardec, hein, donc de euh, codifier le spiritisme. Là aussi, sous la direction, on dit toujours, le spiritisme a été euh, codifié euh, par toute une équipe d'esprits, hein, dont vous voyez les noms, enfin quelques noms, dans les prolégomènes du Livre des Esprits, hein, en bas, ils, ils sont venus donner une communication, ils ont mis leur nom. Et donc, entre eux, il y avait l'Esprit de vérité, qui était plus ou moins le coordinateur de cette équipe-là, euh, qui, selon certains, n'était autre que Jésus lui-même, hein, sachant que, quand vous prenez l'Évangile de Jean, par exemple, hein, on nous dit, il, il, Jean, Jean avait dit, Jésus avait dit clairement à l'époque que, euh, si vous, si, enfin, lorsque les conditions seront réunies je vous enverrai euh, l'esprit de vérité pour vous rappeler tout ce que je vous avais dit hein, et puis pour vous enseigner d'autres choses et, donc esprit de vérité annoncé euh, il y a 2000 ans par Jean et puis esprit de vérité qui est venu signer euh, des communications qui étaient reçues à l'époque d'Alain Kardec voilà donc c'est de là que vient euh, ce lien, d'accord si vous avez des questions n'hésitez hein, pas à m'interrompre euh, voilà, donc, on va… Est vous... Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'est clair? Alors, ben, écoutez, on va continuer, on va rentrer dans le, dans le support. Voilà, donc, c'est les grands mouvements révolutionnaires européens, donc, qui ont renversé quoi? L'absolutisme Hein, donc, c'est le pouvoir absolu. Hein. Euh, ils ont implanté l'économie libérale. Donc, ça veut dire, à, à l'époque, vous aviez les riches et les pauvres. Le pauvre ne devenait jamais riche et le riche avait toujours tous les privilèges. Avec l'économie libérale, ben, vous aviez des, des, des, des, des pauvres qui travaillaient, des nobles et tout ça, ben, qui finissaient par s'enrichir, qui, qui pouvaient créer des commerces et des, de l'industrie ou autre et puis s'enrichir. Hein. Donc, c'est l'économie libérale et démanteler l'ancien système colonial, donc c'est pareil avec quelques pays qui contrôlaient de nombreux autres pays, aussi bien en Afrique qu'en Asie, etc. Ces mouvements s'appuyaient sur les idées rénovatrices de la philosophie et de la science, divulguées au XVIIIe siècle, donc le siècle d'avant, par des esprits réformateurs appelés illuministes et encyclopédistes. Donc, euh, les premiers, euh, euh, comment dire, la, la science qui commençait à s'émanciper du pouvoir religieux. Hein. Je vous rappelez que, que Galilée euh, a été obligé de se dédire pour ne pas être brûlé sur un bûcher quand il avait osé affirmer que la Terre était ronde. Hein. Petite parenthèse, j'ai su récemment qu'aujourd'hui, il y a encore des associations euh, dans des pays comme les États-Unis, par exemple, de gens qui se réunissent pour soutenir Mordicus que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est plate ou qu'elle a la forme d'un frisbee ou quelque chose comme ça. Ça, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, c'est là où on voit la liberté de, de, de, de penser et de croyance. Mais euh, donc, la science a commencé. Alors, il y a, il y a, il y a Newton, euh, Pascal, Descartes. Euh, voilà, On peut citer quelques noms hein, de, de, de ces scientifiques qui sont venus. Hein. Il y a aussi eu beaucoup de philosophes, notamment en France, hein. Donc, euh, beaucoup de philosophes qui ont idéalisé ces systèmes. Alors, il y a les plus connus, et bien sûr, il y a Rousseau, il y a, il y a Voltaire, hein, qui, euh, donc, qui ont commencé à, à, à tracer qu'est-ce que pourrait être un système un peu plus libéral. Hein. Euh, donc euh, D'ailleurs, la révolution américaine a été largement inspirée euh, par des philosophes français. Hein. Il n'y a pas eu que euh, quelques actions comme Lafayette ou autres, hein, c'est… Les, les intellectuels américains se sont inspirés euh, des intellectuels euh, de, ces, de, ces, de cette philosophie. La France, était un petit peu Paris, c'était un petit peu euh, la capitale, euh, entre guillemets, intellectuelle ou culturelle euh, de la planète. Voilà. Donc, euh, voilà, j'avais dit 1780, donc euh, la révolution américaine, c'est donc euh, 1776. Hein indépendance, les États-Unis étaient encore sous contrôle anglais, plus ou moins hein, avant cette date, et donc euh, l'indépendance politique des, des, des États-Unis et la, la constitution hein, de Philadelphie c'est euh, a commencé en 1776. Et, et cette indépendance américaine, elle a, elle a bien sûr Beaucoup d'autres pays se sont dit, y compris ces intellectuels, voire même le peuple, les gens ou les nobles, envers qui ces informations arrivaient, mais pour eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas hein Et donc, euh, c'est ça qui a réveillé un peu l'enthousiasme euh, en France, notamment, hein, donc, euh, avec la révolution en 1789. Donc, vous voyez, il y a euh, 13 ans d'écart, hein, c'était la, la décennie suivante où euh, la révolution a eu lieu aussi en France. Hein, et donc euh, <coughs> Et tout ça, c'était quelque part une conséquence euh, ben, de ces progrès culturels, scientifiques, technologiques. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces progrès ben, Parce que euh, nous, en tant que spirit, on sait que ben, l'âme se réincarne, qu'elle évolue à chaque fois. Donc, on s'est réincarné plusieurs fois au Moyen Âge. Donc, euh, euh, notre, no, notre niveau de connaissance de l'être humain, ben, il, a, il a avancé euh, au long de toutes ces réincarnations. Donc, évidemment ces anciens systèmes ne satisfaisaient plus. Vous m'entendez bien Oui, oui. Je vois des fois des, des petits retards comme ça dans l'image. Euh, voilà. Et le 19e siècle, donc, est appelé le siècle de la raison. Et le 18e, c'était le siècle des lumières. D'accord et donc, euh, à la fin du XVIIIe siècle, bon, ben, on avait encore en France euh, les rois, hein, la, le roi, la monarchie dirigée par Louis XVI, un pays agraire. Premier pas de l'industrialisation qui, qui s'était déjà un peu plus développée dans d'autres pays comme l'Angleterre notamment. Hein, et il y avait donc euh, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Voilà, le clergé, le premier état c'est 2% d'une population de 23 millions d'habitants. Il y a quand même déjà, vous voyez, le tiers des habitants qu'on a aujourd'hui, 23 millions d'habitants en France, et donc euh, qui étaient exemptés d'impôts, qui avaient accès aux fonctions publiques, etc. Donc, c'était vraiment ceux qui étaient euh, pas dans la cour du roi, mais pas loin. quoi D'accord Donc, la haute noblesse. Euh, les, les, les, les revenus proviennent des tribus seigneuriaux, hein, donc c'est les, les, les taxes que payaient euh, tous ceux qui produisaient. Hein, et vous aviez des, des, des seigneurs et les co-seigneurs euh, qui, qui, qui contrôlaient euh, le, le territoire, étaient vraiment partagés, et qui allaient euh, donc recevoir les impôts. Et d'ailleurs, le grand-père paternel de, de Kardec, hein, euh, Antoine Rivaille, était co seigneur, et donc euh, dans la région de Lyon, euh, un peu au sud de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Saint-Andéol, et donc euh, cette, et, et où il y a d'ailleurs un, un château qui s'appelle le château de la Lèvretière, qui existe toujours aujourd'hui, qui était la maison euh, du euh, grand-père paternel de, euh, de Kardec. Bien sûr, il ne l'a pas connu, puisque euh, à l'époque, les, les gens mouraient relativement jeunes, hein, donc. Euh, Autant son grand-père que sa grand-mère paternelle étaient déjà décédés aux alentours de, des années 1880, 1780, donc avant, bien avant sa naissance en 1804. Mais ils étaient co seigneur, donc euh, la famille du père de Kardec est issue justement de euh, cette euh, noblesse. Alors, il y avait les pensions royales, les fonctions auprès de la cour qui étaient rémunérées, etc., voilà. Hein, les droits seigneuriaux d'exploitation agricole, hein, donc c'est de ça qu'on parle. Hein. Et après, ben, il y avait aussi la noblesse bureaucratique d'origine bourgeoise hein, pour les postes administratifs, il y avait des représentants euh, au niveau des différentes régions, etc. Voilà. Et ensuite, 95 de la population, vous voyez, donc la grande majorité de la population, allant des riches commerciaux aux paysans, formaient le tiers-État. Donc, c'était ceux qui n'étaient euh, pas privilégiés, hein qui englobaient la bourgeoisie, donc c'était ceux qui, par leur intelligence et leur mérite, ont, avaient quand même réussi euh, à développer un commerce, hein, fabricants, banquiers, commerçants, avocats, médecins, hein, et à, à s'enrichir. Il y avait les artisans et puis ben, le prolétariat industriel et les paysans qui eux-mêmes représentaient la grande majorité. Voilà. Et en fait, c'est les bourgeois qui avaient le pouvoir économique hein, parce qu'ils ben, ils commençaient justement ces activités industrielles qui se développaient à l'époque. Hein, voilà. Par contre, ils n'avaient droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale, c'est-à-dire un bourgeois ne pouvait pas devenir seigneur. Hein, C'était euh, justement la, la, la, la, la, sé la ségrégation des classes. Donc, vous voyez un peu le genre de système qu'il y avait à l'époque. Hein, c'est... Quand on y réfléchit aujourd'hui, aujourd ben c'est vrai que le fils du plus simple ouvrier peut très bien euh, monter, euh, voilà, donc, euh, étudier, même si encore aujourd'hui on trouve des, euh, comment dire, euh, une certaine discrimination. Hein, parce que euh, moi-même, quand j'étais dans, dans, dans l'école d'ingénieur, à l'école des mines à Paris, euh, ben, quand je demandais aux collègues de promo, tiens, bah, ben toi, ton père, il fait quoi? Bah ben, il est polytechnicien. Toi, ton père, il fait quoi? Bah ben, il, il était aussi dans l'école des mines. Les personnes qui, comme moi, étaient provenaient d'un milieu socio-culturel relativement modeste, on était à peu près 10 ou 15 Mais les portes n'étaient pas fermées, c'est-à-dire qu'on y avait accès aussi. Et la, la ségrégation se faisait plus euh, par le fait que, par exemple, ben, moi, quand je faisais mes études, euh, je ne savais pas trop dans, dans quel sens m'orienter. Mes parents ne pouvaient pas trop me conseiller là-dessus non plus. Ils disaient toujours, bah, écoute, fais ce que tu penses qui est le mieux, parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Quoi. Alors que la personne qui avait déjà suivi un chemin, il pourra orienter ses enfants pour dire, bah, voilà si tu veux avoir le plus de chance, prends plutôt telle voie ou telle chose. Et c'est ça qui explique qu'à la fin, euh, ben, ils ont... Et puis le fait aussi que bah, pour certains, ils peuvent avoir des écoles payées avec un meilleur enseignement, hein, ça, ça existe aussi, fait que bah, ces gens-là euh, sont quand même majoritaires euh, encore aujourd'hui en France. Mais euh, le fils d'un ouvrier peut très bien accéder à l'école polytechnique euh, en suivant les filières, les concours et tout ça. Hein. Donc la, la lutte des classes en France euh, n'existe plus comme elle existait à l'époque. D'accord voilà, et donc c'est cette, cette situation qui, de, de, de, de, pour en enfin, finir avec ces privilégiés, hein, c'est 1% ou 2% de privilégiés euh, qui a fini par amener la Révolution française euh, en 1789. D'accord Alors évidemment, euh, la, la Révolution euh, a apporté pas mal de liberté, mais c'était aussi assez sanguinaire, assez sanglant. Il y a des années de terreur. Euh, qui, qui est de désordre hein, avec les, les assassinats de Marat et autres. Enfin, voilà, je, je passe l'histoire détaillée de la Révolution euh, euh, de, euh, française avec euh, les, les Jacobins, avec les, euh, comment on appelle ça, les sans culottes. Même au sein des révolutionnaires, il y en avait qui voulaient tout centraliser à Paris. Il y en a d'autres qui étaient plutôt fédéralistes, hein, qui voulaient plutôt avoir conservé quelques pouvoirs dans les régions. Bref, il y a eu un, un certain bazar, un certain désordre. Et puis c'est là où bah, Napoléon il a un peu profité de ce bazar et de ce désordre. Hein. Il était dans l'armée d'Italie, euh, il avait mené pas mal de combats victorieux à l'époque. Il est monté dans la hiérarchie jusqu'au point de devenir euh, euh, empereur, hein, de se couronner empereur en 1804. Alors, Napoléon a fait beaucoup de guerres, beaucoup de mauvaises choses, mais pas que. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on a comme code civil aujourd'hui en France C'est le code Napoléon, hein, c'est-à-dire le code civil qui est à la base de nos lois, le, le fameux livre rouge qu'on peut, qu qu peut, enfin, qu peut trouver un peu partout, et, et, et encore, bah, c'est Napoléon qui avait commencé ça. Et le code civil s'appelle toujours encore code Napoléon. Napoléon, il avait aussi fait des réformes, par exemple, au niveau de, de l'orthographe et de la grammaire française. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, les S qui ressemblaient à des F, avec des, des, des, des, des, des mots où il y avait plein de, de, de lettres et de voyelles et de consonnes qu'on ne prononçait pas, etc. Donc, cette grosse réforme de l'orthographe et et de la grammaire française, a aussi été faite par Napoléon. C'est lui qui a organisé le pays en départements, les communes, les arrondissements, tout, tout ça, ce sont des choses qui, enfin, la plupart de ces choses-là ont été initiées par Napoléon. Donc, il a quand même, malgré tous ces dérapages, hein, beaucoup modernisé notre pays au niveau des institutions. Et notamment, j'ouvre une petite parenthèse, le fait que la langue française euh, ait, eu, euh, ait été réformée à ce, ce moment-là fait que depuis, elle a relativement peu évolué. Et c'est grâce à ça que les livres que Kardec a écrits en 1857, entre 1857 et 1868, ben on peut encore les lire aujourd'hui, hein même s'il y a des tournures un peu anciennes, s'il y a des certains mots qui ont un peu changé de sens, on peut encore les lire tels qu'ils ont été écrits. D'accord Alors que si vous allez en Allemagne, ben, à l'époque, c'était du gothique et les Allemands aujourd'hui n'arrivent même pas à lire le gothique et, et même les mots qu'il y a dedans, ils ne les comprennent pas. Même l'anglais, c'est euh, à un degré moindre un peu la même chose. Hein. L'anglais archaïque, euh, les Anglais d'aujourd'hui ont du mal à le comprendre euh, et la même chose après dans, dans, dans plein d'autres pays. Donc, on, on voit co combien donc, ce travail de Napoléon a quand même été favorable et a apporté des bénéfices, a aidé quelque part à la codification euh, de Kardec. Par contre, bon, il s'est laissé euh, un peu dépassé hein, euh, par ses ambitions avec la, la grande armée. Il, il voulait conquérir le monde en passant par la Russie pour aller jusqu'aux Indes ou en Chine, etc. Enfin bref, donc c'était la Bérézina, comme on dit, hein, le fameux fleuve sur lequel ben, la grande armée s'est heurtée et où il y a eu 80-90% de, de, de, de, des membres, de ces, des, des soldats de cette grande armée qui ne sont pas revenus. D'accord Voilà, et donc il a fini par répandre la misère et la ruine, euh, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux euh, autres peuples. Et c'est ça qui a amené à la chute du premier empire. Donc j'avais dit 1815, euh, c'était en fait donc, 1814. Et, mais, en, et donc il y a eu la restauration qui a duré entre 1814 et 1830. Donc restauration, ça veut dire restauration de la monarchie, hein. C'était les, les descendants de Louis XVI qui étaient venus reprendre le pouvoir après la chute de Napoléon. Donc, quelque part, la révolution française qui fait tomber les rois, ensuite Napoléon qui, qui dérape, et hop, les rois qui reviennent. Mais euh, en 1830, hein, donc euh, il y a eu, euh, comment dire, les, entre 1830 et 1848, c'est là où il y a eu le, le, le plus grand nombre de révolutions. Et Kardec, donc le jeune Riva, il les a connus, celles-là, puisqu'il était né en 1804. Hein, 1830, il était déjà à Paris, il était, il avait déjà, il était déjà professeur d'une institution. Donc, il a vraiment, lui, traversé, euh, il a commencé dans la restauration, hein, il a continué dans la, resto, dans la monarchie de Juillet jusqu'à la révolution de 1848, donc, qui a amené la deuxième république. Donc, la première, c'était euh, après la révolution, la deuxième, c'était après la révolution de 1848. Et la troisième république, c'était euh, de 1870 après 1870 hein, quand euh, Napoléon III qui était lui aussi couronné empereur était tombé. Hein. D'accord. Voilà. Et le second empire, donc c'est ben, Napoléon III qui était élu président de la république, qui a fait un coup d'état donc en 1850 et qui a fondé le second empire en 1852. Voilà. Et donc c'est cette période-là où euh, il y a eu tous ces phénomènes de table tournante et autres. Et une chose qui est intéressante aussi, et c'est là où on voit comment euh, euh, les esprits ils arrivent à, à faire de sorte que ce qui doit arriver arrive. Hein. Et bien, figurez-vous que Napoléon III et son épouse, euh, Joséphine, me semble-t-il, elle s'appelait, enfin je ne suis pas 100% sûr, euh, étaient ouverts. Au phénomène spirit, c'est-à-dire, vous aviez par exemple Daniel Dunglas Home, le fameux médium, vous savez, celui qui faisait des lévitations, où il y avait euh, des trompettes qui jouaient, des choses comme des instruments qui s'envolaient en l'air et qui jouaient tout seuls. Euh, ben, il a été euh, invité pour euh, de, de, donc euh, produire ces phénomènes euh, médiumniques au palais des Tuileries et c'est une chose qui est relativement peu connue et qu'il faudrait qu'on aille déterrer quelque part dans, dans, dans les archives, ben, Hippolyte Rivail, hein, qui, qui s'occupait déjà de ça, a été invité. Et donc, il, il, Alain Kardec, ça s'appelait peut-être peut pas encore Alain Kardec, c'était en 1856, avant la publication du livre des esprits, où il a pris ce pseudo, était donc invité par Napoléon III, par la cour quelque part, pour euh, participer et observer euh, tous ces phénomènes. Et donc, c'est euh, quelque part cette sympathie, cette, cette ouverture de Napoléon III qui a permis qu'on euh, on laisse Kardec tranquille, qu'on l'autorise à publier la revue Spirit, à publier ses livres, à créer la Société parisienne des études Spirit. Donc, euh, comme, comme les autorités euh, policières et autres savaient que euh, l'empereur était favorable à ces choses-là, eh ben, il laissait faire. Hein? Et ré plus récemment là. J'ai creusé un peu euh, ben, qu'est-ce qui s'était passé. Par exemple, quand Kardec a fait son voyage à Lyon en 1862, hein, et ben, à Lyon, ce n'était pas du tout évident. Hein, il ne voulait absolument pas lui laisser la salle parce qu'il y avait l'évêque, hein, voyez l'évêque, hein, le fameux pouvoir religieux qui était quand même voilà. là en embuscade et qui résistait, hein, qui faisait tout pour euh, qu'on qu ne lui permette pas d'avoir la salle où il y a quand même 700 personnes qui se sont réunies. Et donc, c'est quand les autorités de la police de Lyon ont contacté celles de Paris, à l'époque, il y avait déjà les, les dépêches hein, télégraphiques, euh, ils ont reçu la réponse, laissez-les faire, et c'est là où l'autorisation a été donnée contre l'avis de l'évêque. Il y a une histoire beaucoup plus longue à compter là-dessus, euh, assez passionnante. Un, un jour, je ferai une petite conférence euh, sur le sujet et que, vous pourrez, que vous pourrez voir. Et c'est là où on voit comme c'est incroyable jusqu'à quel point les esprits interviennent parfois auprès de hauts euh, dignitaires pour que les choses se fassent. Voilà. Et donc, c'est qu'à partir de la Troisième République, donc vous voyez à peu près un siècle après la Révolution, hein, qu'on a eu euh, un, un, cette République, elle était relativement stable, puisqu'elle euh, est venue juste après la, la guerre de 1870, elle a survécu à la, guerre de, à la Première Guerre mondiale, et donc, elle a tenu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. D'accord. Toujours pas de questions Ah, Eugénie, oui, pardon. Merci, Sandra, c'était pas Joséphine, Joséphine, c'était Napoléon Ier. Euh, voilà. Ensuite, d'un autre côté, ben, il y a la révolution industrielle, hein, qui s'était surtout développée en Angleterre. Hein. Denis Papin était français, mais Fulton, qui a inventé la locomotive, était anglais. Hein, donc, on, on, les Anglais étaient plus orientés vers euh, l'industrie, vers le progrès technologique. C'était vraiment le début, hein, au 18, fin du 18e et le 19e siècle. Hein. Euh, les premières voies ferrées en France, euh, c'était ben, dans les années 1830, hein, je crois, près de saint étienne la deuxième voie ferrée la plus ancienne en France, ben c'était celle qui reliait à donc ici en Alsace. C'était grâce aux industriels de la Société Alsacienne de Construction Mécanique qui fabriquait donc des chaudières et qui s'étaient mis à fabriquer des locomotives. Voilà. Mon père, quand il avait 9 ans, en 1939, il était allé participer au centenaire de l'inauguration de cette ligne. Et ensuite, donc, elles se sont énormément développées euh, au point qu'Alain ben, Kardec, euh, ben, de plus en plus, pendant ses voyages, il voyageait essentiellement en train. Donc, euh, 1862, il avait réussi à faire le tour de la France. Alors, il y a eu quelques passages en diligence ou autre, mais l'essentiel du trajet, il a réussi à le faire en train. Donc, de Paris jusqu'à Thonon, ensuite euh, Lyon. Euh, donc euh, Avignon, Nîmes, Montélimar, 7 euh, euh, jusqu'à Toulouse, Bordeaux, et puis remonter via Angoulême, etc. Donc il y avait déjà des lignes, des voies ferrées de partout. Donc c'était euh, cette euh, donc l'industrialisation, le, le, le, les voilà, la technologie qui avançait, voilà, au niveau des transports, les relations internationales aussi qui se sont développées, l'économie. Hein. Euh, les échanges commerciaux entre les pays. Euh, au niveau politique aussi, il y a eu des alliances entre différents pays. Hein. Euh, il y a eu l'urbanisation qui s'est développée. Hein. Les, les entreprises avaient besoin de travailleurs, donc bah, ils construisaient des maisons. Et c'est ça qui fait que toutes ces grosses cités ouvrières que vous voyez, par exemple ici à Belfort, euh, ont été construites dans les, dans, au 19e siècle. Hein, et parce qu'il fallait faire venir des centaines de familles, etc., c'est ça qui a poussé euh, les, les paysans sortaient des campagnes et puis venaient dans les villes pour travailler dans les usines. Hein. Voilà. Et il y a eu aussi donc, les propriétés rurales modernes, c'est-à-dire les fermes hein, qui se sont développées pour là aussi euh, augmenter la productivité au niveau de la production agricole. D'accord voilà. Alors, aérien, bon, euh, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein, il y avait juste les, les montgolfières. Hein. Maritime, ouais, il y avait beaucoup de... Par exemple, la, la ligne Paris-Londres, ça se faisait par bateau. Hein, les bateaux descendaient la Seine, remontaient la Manche et, et ensuite euh, revenaient euh, euh, en remontant la Tamise jusqu'à Londres. Voyage que Alain Kardec a d'ailleurs fait en 1837, si je me rappelle bien. Hein. On a une lettre qui, euh, où, il était qui, où il écrit à Amélie depuis Londres, hein, en décrivant enfin, tout, tout ce, ce, ce trafic de bateaux et tout, c'est assez... Euh, euh, intéressant à regarder. Et il était allé à Londres pour euh, essayer de trouver des élèves anglais pour euh, le lycée polymathique euh, qu'il dirigeait donc euh, à l'époque à Paris rue de Sèvres. Voilà. Il y a eu les recherches médicales et sanitaires. Hein, donc à l'époque, il y avait encore les, les épidémies de choléra, mais on avait commencé à trouver d'où venait le choléra. Hein, C'est un anglais qui avait découvert que euh, le choléra venait de, de, de l'eau qui n'était pas propre. Hein, et donc euh, Petit à petit, se sont installés les systèmes de, de traitement d'eau, euh, l'hygiène, le, les égouts de Paris qui ont été qui ont été installés aussi. Tout, tout ça, c'est à peu près à cette époque-là. Et donc, euh, à l'époque, euh, l'espérance de vie, Alors, je ne sais pas de combien elle était en moyenne, je sais que sur euh, 10 enfants qui naissaient, il n'y en a pas la moitié qui arrivait à l'âge de 2 ou 3 ans. Hein. Euh, vous avez la mortalité infantile, c'était de l'ordre de 50 c'était énorme. Hein. Et Kardec lui-même, d'ailleurs, il a eu, euh, en plus de lui, il y a eu trois frères et sœurs, et ce sont tous les trois morts, jeunes. Hein. Alors, c'était un peu avant, c'est sûr, mais ça illustre bien euh, ce, ce, ces difficultés, notamment Kardec et, et, et, enfin, Riva et Amélie, ils ont élevé une petite fille, hein, la petite Louise, qui elle aussi est morte euh, à, à, à environ de, entre 8 et 10 ans. Hein. Donc, la mortalité était, était euh, grande à l'époque. Euh, voilà, et donc tout, tout ça, ce sont tous ces progrès qui ont été amenés euh, à ce moment-là. Après, la révolution in intellectuelle a aussi apporté, il euh, ben, y a Karl Marx qui est venu, hein, donc euh, le prolétariat qui voulait aussi euh, euh, résister justement à l'exploitation du travail. Hein, je ne sais pas combien d'heures il travaillait à l'époque, hein, mais la loi des 40 heures, par exemple, c'était euh, au début du XXe siècle. Hein. C'était dans la Troisième République, d'accord Il y avait donc de mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, devient fondamental la force de loi et tout. À l'époque, euh, il y a beaucoup d'ouvriers qui mouraient au travail, hein, dans les mines et tout ça. Hein, voilà. Après, <coughs> il y avait euh, la philosophie, donc, euh, qui, euh, voyez, il y, a, il y a eu beaucoup de philosophies négatives qui sont apparues à l'époque. Hein, donc euh, la philosophie voulait réagir contre les abus des monarchies et des pouvoirs religieux hein. euh, donc euh, il y a eu ce négativisme transcendant on, dont on souffre d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui hein, euh, notamment euh, les philosophies euh, et, qui allaient vers le sens matérialiste et la science aussi qui à l'époque euh, euh, était anti-religieuse hein, et considérait les religieux comme, comme de la superstition et tout il y avait l'anticléricalisme, bref, la science et la religion euh, se faisaient bagarre. Hein. Euh, un qui traitait l'autre de, de foudingue et de doudingue, et puis l'autre qui, euh, qui, qui essayait vainement de les mettre sur des bûchers, mais qui n'y arrivait plus. voilà. Euh, les théories de Spencer. Alors, il y avait le positivisme d'Auguste Comte. C'était intéressant. Il y a deux ans, là, j'ai pu aller à, à une exposition dans, le, dans la maison d'Auguste Comte. Euh, Auguste Comte, donc il a fait beaucoup de bonnes choses dans le positivisme, c'est-à-dire c'est lui qui a quand même pas mal développé la méthodologie scientifique hein, après Descartes. Comment est-ce que euh, il faut, euh, le scientifique doit faire ses études, mais il, il a après euh, dérapé un peu dans une espèce de théologie matérialiste. Voilà, Dieu c'est le monde, hein. et donc euh, où, où il s'était. Euh, euh, aussi euh, trompé, et puis d'ailleurs dans cette exposition-là, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer, euh, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais il y avait une communication donnée par l'esprit d'Auguste Comte, qui était mort, je crois, en 1857 ou 1858, hein, juste après la sortie du livre des esprits, euh, donc une communication qui date, si je me rappelle bien, de 1860, dans un des groupes certainement à Paris, où donc euh, il dit, bah, « Ben Non, je me suis trompé, parce que Dieu existe, quoi. il faisait un peu son mea culpa. » Donc c'est assez intéressant de… Ils ont, ils ont mis ce document-là dans la maison d'Auguste Comte, où d'ailleurs, euh, il y avait dans, dans, dans une salle de l'entrée, on a fait un article dans la revue Spirit là-dessus, le buste de Kardec d'un côté de la salle et de l'autre côté le portrait d'Auguste Comte. Et puis le, le curateur de, de l'exposition qui me disait, « Mais vous voyez, on a réussi à réunir deux hommes de, de, de, que, que tout divisait. » Alors je lui ai dit, « Pas du tout. » Euh, Kardec il a su prendre le positivisme, la méthode d'Auguste Comte, ce qu'il n'a pas pris c'est l'athéisme hein? donc euh, ils n'étaient pas aussi euh, euh, divergents que ça hein? c'est-à-dire le, le, le, le génie de Kardec c'était d'avoir pu prendre le meilleur justement de la science et du positivisme en écartant euh, ce qui était moins bon comme l'athéisme le matérialisme ou l'orgueil euh, du scientifique, quoi, ou, ou l'anticléricalisme. Et de, de même, il avait su prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les religions, donc ce qui est, ce qui est la morale universelle, hein, le aimer votre prochain comme vous-même, etc. Et il avait laissé de côté tout ce qui est euh, rituel, hiérarchie sacerdotale, pape, euh, euh, amulette, euh, rituel, etc. Hein, et donc en prenant cette morale et puis cette méthode, il a, il a réussi à les réunir pour faire quelque chose de nouveau qui est le spiritisme. D'accord et c'est pour ça que euh, quand on dit que le spiritisme est une science ou qu'il est une religion, qu'en fait on le rabaisse dans des concepts anciens qui, qui, qui, qui ne collent pas complètement. Hein. Le spiritisme n'est pas une science euh, si on considère que la science est matérialiste. Non, hein. il utilise par contre la méthodologie scientifique. Et Le spiritisme n'est pas plus une religion euh, avec des rituels, des dogmes, une hiérarchie sacerdotale, etc. Et c'est comme ça en fait que quand on y réfléchit, Hein, on voit qu'aujourd'hui, bon, ben, il y a des partis, euh, de, de, de, de l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre, hein, que ce soit en France ou, ou, ou, ou dans les différents pays d'Europe ou au Brésil ou même aux États-Unis. Hein, mais ce qui serait le plus intelligent à faire, c'est chacun des deux côtés a de bonnes idées. C'est de prendre les bonnes idées et puis d'essayer euh, de travailler sur la base de ces bonnes idées et puis ensuite enlever euh, tous les dogmes politiques, tous les systèmes euh, euh, qui, qui, qui, qui gêne hein? c'est comme ça qu'on arriverait le mieux à avancer voilà euh, Bon, il y a aussi euh, l'œuvre littéraire de Renan que personnellement je ne connais pas l'avenir de la science hein? Donc, euh, euh, le, le, le, la, la seule chose qui manque aujourd'hui à la science c'est d'entrer dans un paradigme spiritualiste Hein, de sortir du matérialisme. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui manque à la politique. Hein. Euh, comme le dit Léon Denis dans Socialisme et Spiritisme, euh, il faudrait que euh, ce, ce paradigme spiritualiste, qu'on nous considère donc comme des âmes, rentre dans euh, les considérations euh, politiques, voilà, de nous considérer comme des êtres humains intégraux et pas seulement un bon consommateur, un bon numéro, un bon payeur d'impôts ou autre, hein, d'un point de vue purement matérialiste. Après, bon, il y a d'autres systèmes qui sont passés par là, comme l'anarchie. Hein? Donc, euh, il, y a, il y a toute une histoire de, de, de l'anarchisme, vous voyez. L'anarcho-communisme, hein? abolition de toute forme de gouvernement. On tombe toujours d'un extrême à l'autre. Hein? C'est le yin et le yang chinois, qui ont un autre mode européen. Hein? Chaque fois qu'il y a euh, comme ça des conflits, euh, ben, les, les... vous aurez toujours des, des camps qui iront jusqu'à l'extrême. Hein? Et ça permet en fait. Euh, de voir et de comprendre euh, ben les, justement les avantages et les inconvénients de chaque système. Hein. Et puis euh, Karl Marx qui est venu, donc voyez, euh, 1848, hein, donc c'était 1848, c'est l'année de Heidsville, hein, c'est neuf ans avant le livre des esprits. Donc Karl Marx était un contemporain de Kardec. Et il y a une hypothèse d'ailleurs, quand vous lisez euh, les œuvres posthumes de Kardec, donc une des réunions où il y avait un fameux Monsieur M. qui participait d'une réunion. Hein, et, et à la que Kardec euh, raconte dans les œuvres posthumes, hein, et où, alors il ne disait pas le nom parce que Kardec commente même Monsieur M., il était là, mais il est, il est venu de façon discrète. C'était quelqu'un qui avait des idées excentriques, mais qui était venu euh, de façon discrète. Et ça peut correspondre parce que, à cette année 1856, Karl Marx était déjà exilé en Angleterre, évidemment. Napoléon III ne voulait pas le voir en France. Hein. Et, euh, mais il, il venait certainement de temps en temps en douce, euh, y compris dans des réunions euh, euh, spirites apparemment. Hein. Alors, on n'en a pas encore la preuve hein, que ce monsieur M, c'était bien Karl Marx. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'esprit qui se communiquait avec une, une, un panier et puis un, un crayon... Hein, euh, à l'époque, c'était comme ça qu'on qu communiquait dans certains groupes. Les euh, Kardec le racontent bien. Le, le, le, le crayon indiquait M. M. en lui disant « Toi, tu viendras d'abord. » Et lui, en montrant vers Rivail, « Il viendra après pour réparer euh, tous les dégâts que tu auras faits. » Alors, quand on y réfléchit, effectivement, bon, mal ben, communisme, la révolution bolchevique… Euh, vous voyez, la Russie aujourd'hui, on n'est toujours pas tout à fait sorti. Hein. Il y a eu des libertés, on n'en est plus euh, à, à, à Brezhnev, enfin au, au système avant la glasnost. Hein. Mais c'est toujours encore un système autoritaire et despotique, euh, qui, qui, totalitaire, qui existe en Russie. Hein. Donc la Chine, c'est pareil. Hein. Ça a commencé avec du communisme. Regardez le Venezuela. Enfin, si quelqu'un connaît un pays avec un système de, de communiste, de dictature du prolétariat qui, qui a fonctionné euh, dites-le moi parce que moi personnellement je n'en connais pas et donc euh, effectivement bon, la dictature euh, des intellectuels, l'aristocratie par rapport à la dictature du prolétariat lequel est le pire ou quel est le meilleur, enfin, le, on dirait le pire c'est encore la dictature du prolétariat. On vu pendant l'a vu après la Révolution française, c'était assez sanguinaire. Hein. Donc, euh, voilà. Donc c est, c est, on montre encore une fois que ce système de, le, le, le problème de Karl Marx, c'est de considérer aussi l'humain comme une machine. Donc, il est déjà purement matérialiste et absolument pas spiritualiste. Il y a même une citation de Karl Marx qui disait « je hais le spiritisme hein. ». Et donc, euh, qui, qui considère l'homme comme une machine, tout le monde est égal. Donc, euh, mon cher, il, il, le système, je l'ai vu euh, quand j'étais jeune. Hein, on avait des cousins qui habitaient en Allemagne de l'Est. ben, quand ils avaient une fuite d'eau, quand ils appelaient le plombier, ils étaient obligés d'attendre euh, plusieurs mois avant qu'un qu plombier vienne. Parce que, évidemment, si le, le, le travailleur qui, qui, qui, qui fainéant et le travailleur qui, qui, qui, tra, qui s'engage beaucoup dans son travail sont traités pareils, quelle est la conséquence ben, Celui qui s'engage beaucoup au travail va devenir fainéant aussi. Et donc, le, le, ce fait de vouloir tout niveler ne fonctionne pas parce que ben, il y a les inégalités d'aptitude. Euh, il y a ceux qui sont travailleurs, ceux qui ne sont pas. Il y a ceux qui, qui ont des facilités intellectuelles, les autres pas. Il y en a qui ont des facilités manuelles, d'autres pas. Et donc, si on ne tient pas compte de ces inégalités d'aptitude qui viennent du fait de notre parcours évolutif et de tout ce qu'on a appris en longs-dévis, ben, un système qui force une égalité contre cette inégalité naturelle ne fonctionnera pas. D'accord. Léon Denis analyse bien, ce, dans, ça fait trois fois, je crois que je cite aujourd'hui « Socialisme et spiritisme », c'est vraiment euh, une série d'articles très intéressants que Léon Denis a écrit euh, en 1922, si je me rappelle bien. Après, il y a eu d'autres courants philosophiques intéressants, hein, donc « de Biran. », est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de « Maine de Biran? Non. Jamais entendu parler eh C'était un philosophe, donc vous euh, voyez, 1766-1824, donc c'est à plein à, à, à cheval sur les siècles des, euh, des Lumières et puis euh, le, le, le 19e siècle. Il a développé une philosophie qui s'appelle le spiritualisme français ou le spiritualisme rationnel. Donc, euh, c'est une philosophie qui, comme son nom l'indique, est spiritualiste. Il était, par l'introspection, arrivé à la conclusion que euh, l'être humain, euh, il fallait qu'il que, qu y ait un esprit indépendant de la matière et du corps physique, et euh, à la conclusion aussi que cet esprit est le siège d'attributs essentiels comme la pensée et la volonté. Hein, donc, il avait fait un certain nombre d'expériences qui montraient que la volonté ne pouvait pas venir du corps matériel, qu'elle venait, euh, de quelque chose qui est en dehors du corps matériel qui était notre esprit donc c'était une philosophie de spiritualisme rationnel donc, voyez, on, on s'approche quand même beaucoup du spiritisme ce que Mendebiran a fait, il a dit voilà nous l'être humain, on a une âme hein donc il est passé du matérialisme au spiritualisme hein il n'est pas passé à l'étape suivante qu'a que, qu franchi le spiritisme de dire euh, oui, mais si on a une âme, d'où elle vient et où elle va, hein? euh, avant la mort, après la mort, où est-ce qu'elle était hein? Et la communicabilité des esprits avec les hommes, ça, ce sont des choses qui ont été introduites euh, un peu par le magnétisme, le mesmérisme, et ensuite surtout par euh, le spiritisme, par euh, Kardec et le livre des esprits euh, et les esprits qui sont venus donner toutes ces informations. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, Mendebiran, il a eu un certain succès. Victor Cousin, vous avez peut-être mieux entendu parler de lui, euh, il me semble, donc c'était euh, euh, qui était professeur à la Sorbonne, donc il enseignait notamment la philosophie, et donc euh, cette philosophie du spiritualisme rationnel était adoptée dans les cours de philosophie, euh, non seulement à la Sorbonne, mais aussi dans les lycées français. Et donc, les, les personnes qui, qui avaient vu l'étape tournante et puis les, le, le livre des esprits, par exemple, c'était des personnes qui avaient déjà euh, étudié cette philosophie spiritualiste rationnelle, donc qui étaient déjà préparées en quelque sorte pour mieux accepter le spiritisme. Donc là aussi, vous voyez comment les esprits de l'autre côté, ils organisent les choses pour préparer euh, le terrain de notre côté. Quoi. Et ensuite, bon, ce courant spiritualisme rationnel a perduré un peu, L'un des derniers représentants, c'était Henri Bergson. Hein, donc Henri Bergson, euh, qui est mort euh, au début, du, du, dans la première moitié du XXe siècle, hein, qui était encore un philosophe spiritualiste. Mais depuis, malheureusement, la philosophie en France, elle est retombée essentiellement dans le matérialisme. Et donc, euh, je connais quelqu'un qui est en train de faire un doctorat en philosophie en ce moment. Et donc, quand il pose la question de de Biran, bon, il... Ces professeurs d'université, ils ont vaguement ils ont entendu parler de Men de Biran, mais il n'y a pratiquement aucun travail qui a été fait sur cette philosophie du spiritualisme rationnel. Et pourquoi ben Parce que euh, c'est spiritualiste, ce n'est pas matérialiste. Hein. Le, le courant dominant, c'est le courant matérialiste, donc tous ces trucs spiritualistes sont un peu laissés de côté. Par contre, dans des pays comme le Portugal ou le Brésil, euh, cette philosophie de Men de Biran a été enseignée bien des années après, hein, jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'on euh, retrouve beaucoup d'informations et beaucoup de livres sur le spiritualisme rationnel dans des ouvrages euh, écrits en portugais, dans d'autres langues. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, le, le, j'ai découvert ça en 2019 dans un livre écrit par un Brésilien euh, qui a donc fait euh, ses recherches en montrant combien euh, Mendebiran a aidé euh, a créé des circonstances favorables pour que le, le livre des esprits y trouve le succès qu'il a trouvé euh, au milieu du 19e siècle donc encore un, un des événements qui s'est produit à ce moment là et qui a favorisé euh, l'apparition le, le, du spiritisme ouais. bon après l'église catholique alors l'église catholique ce qu'il faut savoir aussi à l'époque c'est que la religion officielle, la seule autorisée en France, était la religion catholique. Hein? Euh, le protestantisme, il était combattu pour chasser, voire même interdit sous la monarchie. Il y a eu les guerres de religion, la, euh, la Saint-Barthélemy, etc. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que la France est un pays, euh, à l'époque du moins, en majorité catholique. C'est pour ça aussi que... Euh, bah, tout, tout le monde à l'époque était éduqué, entre guillemets, catholique, il y avait des, des, des, des prêtres et des curés dans, dans toutes les écoles, y compris l'école qu'a fréquenté le jeune Rivail. Hein, C'est qu'après, quand il est allé en Suisse chez Pestalozzi, qu'il qu a eu plus d'ouverture justement au protestantisme, hein, qui, est, qui est le qui est plus dominant euh, à l'extérieur de nos frontières. Mais ça, ça explique pourquoi dans le livre des esprits, vous avez euh, quelques petits problèmes de forme, et ça il faut le reconnaître, hein. Vous voyez des phrases comme « Dieu punit » ou même « Dieu pardonne » ou « Dieu châtie ». c'est Dans l'absolu, ce sont des… que Dieu punit, ben c'est faux parce que Dieu ne punit pas. Dieu ne pardonne pas non plus. Pour pardonner, il faut être offensé. Est-ce que Dieu s'offense Non, il ne s'offense pas. Donc, il n'a pas besoin de pardonner. Voyez et, et donc, quand on dit aussi « Dieu châtie », hein, l'expiation, qu'est-ce que c'est ben Ce n'est euh, pas Dieu qui dit « voilà, maintenant je te punis ». C'est les lois de la nature qui sont là. Et quand on se coince le doigt dans une porte, ça fait mal. Ben, la punition de Dieu, c'est que ben, ça fait un bleu, ça saigne un peu, etc. Donc, ce sont tout simplement l'application des lois de la nature par rapport à ce qu'on peut commettre. Donc, ça, ce sont des, des choses qui sont importantes à connaître aussi pour contextualiser euh, certains problèmes de forme qu'on qu trouve dans les livres de Kardec. D'accord. Alors, quand on lit les livres dans leur ensemble, on comprend bien qu'effectivement, ce n'est pas Dieu qui punit, mais n'empêche y a, on retrouve, même dans les communications de certains esprits, qui eux aussi étaient influencés par les esprits de l'Amné ou autres, hein, qui étaient influencés par cette religion catholique, On trouve ou les médiums qui transmettaient les messages, on trouve euh, ce, euh, cette connotation euh, catholique. Voilà. Après, bon, euh, le catholicisme, il y a eu le catholicisme social, euh, l'idéal de charité, de justice. Donc, vous voyez, là, on parle de l'amener. Il y a eu quelques-uns quelques qui ont essayé, quand même, de, de faire bouger les choses religieuses pour qu'elles collent mieux à cette nouvelle situation qui s'était euh, installée. Hein. Il a fini par rompre avec l'Église. Hein. Euh, il s'était déclaré socialiste. Alors, socialiste, il faut comprendre le mot. Hein, le, la définition du mot socialiste, c'est euh, trouver des régimes sociaux qui alimentent, qui, qui améliorent le bien-être euh, matériel, social et spirituel de l'être humain. Vous voyez, donc, le, le, le mot socialisme a une, une définition très ouverte. Qui c'est qui veut améliorer le bien-être des humains ben, C'est tout le monde. Donc, en fait, tout le monde, tous ceux qui veulent, qui ont ces idéaux d'amélioration sociale, ils sont socialistes. Après, c'est... Comment il faut faire pour en arriver là qu'on trouve les différents courants, donc comme le communisme, donc dictature du prolétariat, c'est le seul moyen d'amener le socialisme d'après eux. Et là, évidemment, on rentre dans des, dans des considérations qui, qui, qui, que, que tout le monde ne partage pas. Mais le mot socialiste, c'est un mot qui, qui, est, euh, comment dire, qui a une définition très ouverte et très positive. Voilà. Alors, c'est aussi au 19e siècle que les églises réformées ont commencé à s'implanter en France, hein, les églises protestantes. Voilà. Euh, voilà, le domaine de la science, découverte de la planète Neptune, Darwin, hein, l'évolution des espèces. Darwin, son livre, il est à peu près en même temps que le livre des esprits. Hein. La machine à vapeur, voilà. Et donc, pour conclure, hein, puisqu'il est déjà 9h05, Kardec, il écrit C'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme. Plutôt, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant, et dans un temps plus reculé, il eut été étouffé par le fanatisme aveugle. D'accord Donc, le matérialisme tout-puissant, ben, c'était le positivisme, le scientisme matérialiste, athée, etc. Hein Men de Biran était passé par là et donc avait préparé justement cette, cette, cette, l'avenue du spiritisme. Et dans un temps encore plus reculé, le fanatisme aveugle, ben c'est le fanatisme religieux. Hein. Encore une fois, Kardec aurait pu être brûlé sur un bûcher hein, s'il si, était venu au 18e siècle plutôt qu'au 19e. Et donc là, euh, Kardec lui-même reconnaît que ben, toutes ces circonstances ont été favorables pour l'apparition du spiritisme. Voilà. Et Emmanuel, donc, qui rajoute aussi, hein, ça doit aussi être dans son livre euh, euh, Vers la lumière. Si vous ne si l'avez pas lu, je ne sais pas si Jean-Pierre, il en a encore, euh, s'il en a plus, euh, je pense les éditions filmant, ils doivent les avoir à Bron, euh, qui, qui éclaire pas mal sur ces questions-là. Le 19e siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde, menant tous les pays.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 Donc, vous voyez, aujourd'hui, ces 150 ans sont passés. On est toujours encore bloqué dans le matérialisme, le, le consumérisme. On voit aujourd'hui, par exemple, j'ai vu ce matin les soldes. Voilà, les Français sont inquiets, ils ne consomment pas. On est inquiet parce que les Français ne consomment pas. Oui, mais attendez, si on consomme, on... Euh, on achète des, si on achète des choses qu'on n'a pas besoin, on pollue la nature. Euh, etc. Enfin, vous voyez, il y, y a plein de... de on est encore dans un système totalement contradictoire au niveau du matérialisme et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on voit quand même que les idées spiritualistes ont de plus en plus de force. Le spiritisme a de plus en plus de personnes euh, qui, qui, qui l'acceptent. Les questions spiritualistes, euh, vous voyez... On parlait du quotient intellectuel dans le temps. Après, on s'est mis à parler du quotient émotionnel. C'est-à-dire, quelqu'un qui est intelligent, mais qui ne sait pas travailler en équipe ou qui ne sait pas négocier, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux quelqu'un de moins intelligent, mais qui sait négocier. Et aujourd'hui, on parle de la spiritualité au travail. La spiritualité au travail, quand on écoute ceux qui en sont convaincus, c'est quoi Ils disent mais c'est l'amour, le fait que les gens sont altruistes, le chef qui ne se met pas sur un piédestal pour donner des ordres, mais qui est avec ses collaborateurs pour les aider, pour les servir, pour aller ensemble atteindre un objectif. C'est les gens qui collaborent au sein d'une équipe. Et, et donc, toutes ces valeurs, aujourd'hui, elles arrivent. On voit le, le, les inconvénients de l'orgueil, les avantages de l'humilité même dans les grandes entreprises, dans les services de ressources humaines des grandes entreprises, ces idées commencent doucement mais sûrement à rentrer dans les esprits. Et donc, je pense que maintenant, avec en plus le, le, le, la rarification des ressources au niveau de la planète, le, les conséquences de la consommation avec les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique la tempête qu'il y a en Californie en ce moment, euh, en, ici euh, où euh, à Nouvel An, on avait 15 degrés, quoi. Voilà, les gens commencent à se rendre compte qu'on euh, ben, ne on pourra pas continuer longtemps comme ça. Le matérialisme, en fait, il va s'estomper au fur et à mesure par euh, la rarification des ressources matérielles. Hein. Donc, tout ça va nous amener de façon naturelle à revenir vers ces choses et ces valeurs de l'époque. Hein. Et donc, euh, à dire ben, comment on va s'en sortir, ce n'est pas en faisant des guerres, au contraire, c'est en étant solidaires les uns des autres. Hein. Si on n'arrive plus à avoir assez d'aliments pour tout le monde, ben, on va déjà réduire le gaspillage, manger moins chacun, hein, se, se contenter du nécessaire et, et couper tout ce qui est plus superflu, euh, aller plus dans un sens de partage, etc. C'est ça qui nous permettra de surmonter toutes les difficultés qui arrivent à grands pas là, avec ce réchauffement climatique où vous aurez par exemple des régions entières du monde les, toutes les régions équatoriales et chaudes hein, euh, où la température dépassera ce que l'être humain peut supporter en gros c'est 30 degrés de température humide hein, au-dessus de 30 degrés le, les 36-37 degrés de température du corps ben, montent et puis ben, l'être humain finit par mourir, il ne survit pas longtemps en, en hyperthermie et donc on parle là de d'un milliard de personnes. Hein, et qu'est-ce qu'elles vont faire Si elles restent là où elles sont, elles vont mourir, donc forcément elles vont émigrer. Donc On ne parle, parle plus d'une de, de quelques milliers de, de, de réfugiés dans des bateaux en Méditerranée ou de Syrie ou d'Ukraine ou d'ailleurs. Là, c'est un milliard de personnes qui vont devoir bouger. Donc, soit c'est le carnage, hein, soit, et le carnage euh, n'arrangera personne, hein, soit c'est la fraternité, la solidarité qui permettront... Euh, à l'espèce humaine de survivre à ce genre, à, à toutes ces épreuves qui arrivent voilà j'en ai fini pour euh, le cours est-ce que vous avez des questions? <coughs> il y aurait beaucoup d'autres choses à dire hein, sur ce sujet mais <coughs> aujourd'hui c'est vrai que bon, la, la plupart des gens sont encore dans ce brouillard matérialiste hein, brouillard je ne réfléchisse pas. Quoi. Voilà, tant que j'ai mon, mon, mon argent, ma voiture, mon truc, ma liberté, mon confort, ma télé, euh, ben, ils ne se posent pas de questions euh, en dehors de ça. Hein. Mais, euh, est, mais le jour où ça n'ira plus, ben, forcément, on sera obligé de se poser des questions. Tout comme quand il y a eu la pandémie, ben, il y a plein de gens qui se sont arrêtés et se sont dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux il y en a beaucoup qui, par exemple, sont partis des grandes villes pour aller plutôt vers la campagne. Vous en avez beaucoup aussi qui, qui sont venus nous dire, tiens, ben, je me suis intéressé au spiritisme pendant la pandémie. J'ai lu le livre des esprits, je voudrais en savoir un peu plus. Donc, c'est ce genre de situation et d'épreuve, c'est ça qui nous pousse justement à réfléchir, à se dire, mais attends, être là, à consommer, gagner de l'argent, travailler, mettre au boulot, dodo, payer des impôts et tout il ben y, y a certainement d'autres choses qui sont tout aussi importantes, voire même encore plus importantes dans la vie. Notamment, qu'est-ce qui va se passer le jour où on va mourir hein, Puisque ce jour-là va arriver euh, tôt ou tard, euh, mais on est tous sûrs qu'un jour, on va passer par là. Oui, Patrice Oui, je suis, en train Fabrice, lire, pardon. Euh, je suis en train de lire en ce moment un livre de Philippe Dimon, là, Le grand virage de l'humanité. Ah oui où euh, donc, il a écrit ce livre dans, en 2020, donc pendant la pandémie. Et donc, selon lui, euh, cette pandémie, ce Covid-19, est une véritable opportunité, une aubaine pour l'humanité, euh, pour se diriger vers un futur différent de celui qui nous attendait s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Tout à fait. Justement, il dit qu'on va être obligé de changer complètement de paradigme notre façon de consommer, notre façon de se comporter. Et, et pour lui, euh, alors... Il y a eu beaucoup de morts et il y en aura encore certainement, mais euh, il le dit euh, euh, au niveau de l'humanité, à, à l'image de l'humanité, c'est une véritable aubaine parce que ça va nous permettre d'avoir un futur quand même qui sera beaucoup plus gérable que celui qu'on aurait pu avoir si, si elle n'avait pas eu lieu. Voilà, c'est oui. sa pensée à lui. Le livre en lui-même n'est pas toujours facile à comprendre parce que bon. Euh, il, il est quand même, il était, il travaille au CNRS, il est, il est directeur ouais, ouais, de recherche, ouais. il, il est spécialiste de l'intelligence artificielle et de et de tout ça, La cybernétique et, et tout ça et de l'espace-temps. Euh, J'avoue que il y a certains chapitres quand il a commencé à parler des biais cognitifs du scientisme, j'étais un peu perdu. Mais ouais. euh, voilà, c'est un livre quand même qui gagne à être, à être lu et bah, voilà, il parle, il parle du futur parce qu'il est spécialisé dans tout ce qui est L'espace-temps, ce mmh. pas facile à suivre, mais euh, ça, ça reste intéressant quand même à lire. La rétro-causalité, hein? oui, oui, oui. le futur qui influe sur le présent, c'est des ça choses fait. qui, qui, qui nous choquent. Alors, moi, j'ai lu un livre de lui, c'est… Euh, euh, je me souviens plus de euh, Voilà, la physique de la conscience. Ouais. C'est le, le livre que j'ai lu de lui, et puis c'est vrai que c'est très intéressant, okay. et j'écoute de temps en temps des conférences de lui, il, il est, euh, alors, c est, c est, même dans les conférences, il est parfois difficile à suivre, oui. mais on sent qu'il est vraiment de plus en plus fortement spiritualiste, hein. oui, ah ben, c'est oui. clair. Hein. Il le dit d'ailleurs, hein, dans ses premières années de, en tant que chercheur, il a eu... Il n'osait pas trop dire à ses collègues un petit peu le, le fond de sa pensée, parce qu'il savait très bien que ça allait contre justement leur pensée, la pensée globale, hein, qui était le modèle dominant. De Et bon, tout doucement, bah, il s'est approché un petit peu de ça. Et puis maintenant, bon, bah, voilà, il, est, il est très clair dans ses positions. Il est à l'aise, hein, comme on dit, dans, dans ses bottes. Et puis euh, voilà, maintenant, pour lui, euh, il parle dans son livre. Il parle d'âme, de, de, il parle d'incarnation. Il parle d'esprit. Euh, voilà, il, ouais. il va franchement. Oui, oui, oui. Alors, bah, alors. Bon, J'aimerais bien le rencontrer un jour, mais bon, je ne sais pas, par exemple, s'il a lu les livres de Kardec, je ne pense pas. Par contre, ce qui est clair, et il le dit lui-même, il est influencé par beaucoup de courants spiritualistes qui sont très proches du spiritisme, hein, ça c'est clair. Mais bon, euh, c est, c est, donc ça fait partie de, de, de ces scientifiques qui changent de paradigme, tout comme les médecins spirites, hein, les... les euh, les, les, qui, ven, qui venaient, et d'ailleurs on est en train de mettre toutes les conférences sur la chaîne médecine et spiritualité du mouvement spirit francophone, hein, de plus de dix ans de conférences médecine et spiritualité, où ben, tous ces médecins brésiliens et autres d'ailleurs, il hein, y a eu des Anglais, il y a eu Charbonnier, qui sont venus apporter... Euh, euh, ce paradigme, encourager ce paradigme spiritualiste dans la médecine hein, qui est malheureusement encore do, de, de façon dominante matérialiste et après vous avez d'autres personnes aussi comme euh, euh, Jean Covici je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Covici je crois qu'il le cite d'ailleurs dans son livre le, le grand virage de l'humanité c'est possible, ouais, possible je ne l'ai pas lu encore celui-là et donc Jean Covici lui c'est l'ingénieur l'ingénieur qui fait des calculs et qui dit Regardez, on est en train d'aller droit dans le mur. Et, et, et ce, que, ce que lui dit, il dit que plutôt que de faire la politique de l'autruche et puis d'attendre le dernier moment et de subir les conséquences de ce qu'on a fait, essayons déjà dès maintenant, en sachant très bien ce qui va arriver d'ici à la fin du siècle, euh, essayons maintenant déjà de commencer les changements pour préparer, pour atténuer un peu ce choc euh, qu'on va euh, endurer. Et donc, lui, c'est vraiment l'ingénieur qui étudie les, les conséquences. Alors, il n'est pas, pas spiritualiste, lui, par contre. Hein. Sinon, après, vous en avez d'autres, comme Aurélien Barrault. Alors, lui, bon, c'est un peu l'anarchiste. C'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Lui, il dit, ben, il faut de faire des voitures électriques ou des avions qui consomment moins, c'est de la connerie. Il faut tout arrêter tout de suite. Alors, bon, ben, Aurélien Baron est gentil. Il dit, mais bon, déjà, es là, tu es à Paris, tu es venu comment hein tu es venu en avion, ah, bon, euh, on ne peut pas tout arrêter tout de suite. Les gens qui travaillent, l'industrie, alors que Jean Covici et puis dans une autre mesure, Guillemont, ils sont plutôt de dire, bon, il faut quand même rester réaliste. On ne peut pas tout arrêter tout de suite. Non, non, non. Sinon, c'est hop, on, on va retourner euh, planter des patates euh, euh, entre les HLM ou je sais pas quoi. Et encore, là, dès que les patates sont mûres, il y a 50 mecs qui vont venir nous les piquer, etc. Quoi. Donc, non, essayons de nous organiser et d'y aller de, de façon, une transition, entre guillemets, contrôlée. Hein. Mm -hmm. Cela dit, ça n'empêchera pas que le jour où vraiment, euh, ben, tu, tu commences à avoir des, des, des, des dizaines ou des centaines de millions de, de personnes qui vont mourir dans des pays tropicaux parce qu'il fait trop chaud. Euh, il risque d'y avoir des mouvements de panique avec des, impliquant des millions de personnes, et, et là, il risque d'y avoir des morts, hein, c'est sûr. Ça, tout ne va pas se passer dans la douceur. Ah bah, il et... me dit bien, ça, ça va prendre du temps, hein, mais euh, par contre, ouais. euh, il, il disait aussi que on les traitait encore de complotistes hein, parce qu'ils allaient quand même à, à contre courant de la pensée. Euh, ah oui. Bon, Alors, voilà. le complotisme, c'est quelque chose qui existe, effectivement, des théories du complot qui sont inventées par les manipulateurs euh, qui cherchent justement à, à, à, à dévier. On, on le voit beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs, hein, des, des gens qui sont convaincus que le réchauffement climatique, c'est faux, hein, ou que la Terre est plate. C'est du même ordre, je dirais, aujourd'hui, tellement c'est scientifiquement prouvé. Alors, euh, voilà, euh, après, bon, euh, euh, c'est… Euh, comment dire moi je dis souvent le plus grand manipulateur c'est celui qui vous fait croire que vous êtes manipulé il faut être très prudent dans ce domaine là hein? oui. euh, on vous ment on vous manipule eh bien, le premier qui manipule c'est celui qui dit ça il faut, il faut toujours avoir cette vigilance bien à l'esprit parce que euh, voilà, voilà qu qu il, pourquoi il me dit ça qu'est-ce qu'il a derrière la tête qu quel intérêt il défend Qu'est-ce qu'il propose comme alternative Qu'est-ce qu'il donne comme exemple hein? Faisons tout passer par le filtre socratique. Hein? Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon Et est-ce que c'est opportun pour le moment, avant de, de, de croire en, en quoi que ce soit Je suis loin d'encourager le doute et l'incrédulité systématique, hein? pas du tout, mais euh, par les temps qui courent, euh, il faut appliquer les conseils de Kardec euh, quand il disait euh, passer les communications médiumniques au crible du bon sens et de la raison avant de les accepter. Ben, Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les communications médiumniques, c'est la communication en général, hein, les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit et qu'on entend à droite à gauche, qu'il faut passer par ce, ce, ce crible du discernement. Hein. Et puis, euh, à, à côté de ça, on est quand même obligé de s'accrocher à certaines valeurs sûres et ces valeurs sûres, ben c'est, par exemple, la morale universelle. Hein. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Euh, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète celle de l'autre. Ce sont ces valeurs fondamentales sur lesquelles il faut qu'on qu s'accroche pour exercer ce discernement. Voilà. D'autres questions ou remarques Merci. Donc, la semaine prochaine, en fait, donc après, vous voyez, le, le module numéro 2, c'est euh, le spiritisme. Donc, qu'est-ce que c'est on, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, mais on va rentrer un peu plus dans le détail de euh, qu'est-ce que c'est, euh, co co qu'est-ce que Kardec a vraiment fait euh, en 1857. Voilà. Bon. Ben écoutez, je vous remercie. Alors, j'en ai parlé un peu avec, euh, avec Joël au début, donc euh, pour le, le cours sur la médiumnité, ça avance, hein, ça, ça va venir, j'en suis à la relecture de la leçon numéro 40, que je terminerai aujourd'hui, et j'ai déjà dit à Jean-Paul, écoute, euh, si les leçons de 1 à 10 sont prêtes, euh, commençons, hein, ça va nous donner quelque part une, une échéance, hein, c'est une leçon par semaine, on en a déjà pour 10 semaines, et Jean-Paul est en train de revoir encore une fois le fascicule pour euh, comment dire le condenser un petit peu, parce que c'est un peu trop long, le simplifier un petit peu. Et donc, euh, voilà, je pense que ça pourra mettre encore euh, quelques semaines. Il faudra surtout qu'on trouve un jour et une heure, ça, ça risque d'être un peu plus difficile. Le week-end, euh, bon, euh, le, le, les seuls horaires qui marchent, ben, c'est tôt le matin, quoi, parce qu'après, ben, les gens sortent, se promènent, etc. Hein, pendant la journée, accueillent la famille... Euh, euh, donc, il verrait plutôt un jour euh, de semaine euh, le soir hein, ou en, en fin d'après-midi. Donc, on verra. Hein, C'est en cogitation intense, euh, et je vous tiendrai au courant. D'accord, merci. Merci. Merci. Voilà. merci, voilà, ben, merci à tous. Euh, merci aussi aux esprits qui étaient là pour nous aider, euh, que toutes ces informations nous puissions bien. Euh, comment dire, les comprendre pour qu'elles puissent nous aider dans notre travail personnel des de réformes morales, d'évolution et d'apprentissage, ainsi que celui de tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Ben, merci à tous et puis je vous dis à bientôt.